Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne le Tarot des 5 soleils. Eh bien nous sommes, je pense, le 18 août, si je ne me trompe pas, si C'est ce pas le 18, c'est juste à côté. Voilà, eh bien, écoutez, aujourd'hui... Euh... Avec, disons, tous les petits messages que j'ai reçus, comme ça, un peu plus de ploc, disons, concernant les pyramides, les vieux symboles, euh, swastika et tout, il euh, y a un petit peu un, un, un, un truc euh, euh, comme hum, un trouble, on va dire. Ce sont des symboles qui sont tout à fait fantastiques. Par contre, ils ont été repris et ils ont été quelque part réutilisés et. Dévier et à force et à force, c'est un peu comme l'histoire de la clé. Au départ, elle va toute seule, elle est nickel. Vous rentrez dans votre maison, cac, cac un tour de clé, tout va bien, c'est formidable. Vous faites un double et vous refaites le double sur le double, et ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, il n'y a plus rien qui marche, et même entre temps, la porte elle est cassée. Vous avez déménagé, enfin, vous voyez, à partir du moment où on n'est pas, disons, fixé sur le, le point euh, de, de, de la source, on ne sait jamais, disons, à quel point on peut, disons, prendre plus ou moins un, une information qui a été complètement, disons, euh, déviée, disons, de sa source. Et ça, c'est quand même intéressant de savoir. Alors, je vais reprendre quelque part, disons, euh, euh, la, la source. Alors, je vais vous situer un personnage, mais qui est connu, sur euh, c'est euh, Enoch hein. Hanor. Oui, Enoch, Enoch. Hein. Souvent, de toute façon, ici, citent... on connaît sur Enoch, hein. je vous dis tout de suite, Enoch. Alors, qu'est-ce que c'est Enoch ben, Figurez-vous que c'est un homme, c'est un ange, enfin, c'est une âme. Hein. C'est, regardez, je l'ai marqué, l'ange de la présence divine. C'est-à-dire, c'est vraiment, Et on dit qu'il était, euh, c'est Métatron, donc, hein. qu'il était tellement, euh, quelque part, euh, euh, puissant. Euh, lumineux, je veux dire. Il n'y a pas de mot pour ça pour nous, notre, dans nos, pour nous, pour notre langage. On ne peut pas vraiment mettre un nom hein, sur ce personnage tellement que c'était grandiose, mais à tel point que même les populations, disons, d'avant nous, hein, nos aïeux et tout, etc., etc., l'ont même quelque part euh, euh, pensé même que c'était Dieu. Vous voyez, le confondait même ils arrivaient tellement, disons, que c'était être, être puissant, lumineux, et vraiment... Euh, wow. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé Qui est-ce Eh bien, il fait partie de la septième génération, donc, euh, par rapport à cet euh, Adam a eu disons, une première génération, Carin Abel s'est séparé, disons, d'Ève, il s'est retrouvé, il a refait, disons, une autre lignée, le premier de ses fils, donc, de ses fils, de cette, disons, après cette séparation, était Seth. C'est rigolo, écoutez-moi bien, Seth. Seth, mais Seth, ça s'écrit comme ça, hein? S-E-T-H. On est d'accord. Et lui, euh, Enoch, donc, c'est la septième génération donc, euh, Adamique, hein, de, de, de l'époque de Noé. C'était son arrière-grand-père. Hein, et oui, à Noé. Hein, C'était le papa de Mathusalem. Enfin, vous voyez un petit peu qu'il était un, un saint qui était immense. Hein. Et donc, je vous parle de ce temps-là. Je vous parle, disons, de, de, de cette époque qui était immense où les gens, euh, disons, cette époque-là, il connaissait un savoir absolument euh, fantastique. Dans le bien comme dans le mal, attention, un hein, Métatron il a donné, c'est euh, un prophète, c'est plus qu'un prophète, vous vous rendez compte un petit peu, puisque c'est lui qui donnait, disons, toutes les instructions, disons, au, au prophètes qu'elle est arrivée. que ce soit, disons, à Noé, ensuite après Abraham, et ensuite à Moïse, vous voyez, on le retrouve naturellement, complètement impliqué, fondateur des pyramides, hein, on l'a appelé à ce moment-là, donc, euh, Hermès, Thoth, vous voyez, c'était vraiment l'époque où euh, cet ange, le, le, le maître des anges, des archanges, enfin, vous voyez, il y a... Incroyable, cette lumière donc est venue sur terre et plusieurs fois, disons, ont donné, a donné disons des instructions de façon à ce que eh ben, nous, hein, notre génération, quelque part, adamique, ne perde pas pied et gardent, disons, des notions, disons, qui nous viennent d'avant. Alors, regardez voir. Cet ange, Énoch, euh, donc, on va dire Énoch, euh, il a vécu 365 ans, hop, comme une année, donc en jour solaire, vous voyez, et ensuite il n'est pas mort, non, non, il a été enlevé, voilà, euh, On peut. il a été retiré, disons, de notre euh, euh, fréquence, on va dire, parce que dans le monde, dans l'univers, il y a plusieurs vit plusieurs stades de fréquence de vie. Euh, Métatron, donc Enoch, hein, c'est le même personnel, ne fait pas partie, disons, il, euh, de, de, de notre fréquence, mais il, il vient, disons, il nous vient en aide, grâce, disons, aux instructions, à l'éducation, qui donne, non pas un nous, on ne sera même pas capable de le voir ou tellement que ça serait fort, mais grâce, disons, à des personnages assez solides pour comprendre, disons, ce qu'il veut dire. Ben bah oui, vous imaginez, hein, euh, vous, vous, vous, vous appelez à, un, à vous, quand vous parlez, disons, à une sommité déjà sur Terre et tout, vous l'écoutez 10 minutes, vous dites, euh, c'est bon, ma tête elle explose, je comprends rien. Et pourtant, bon, bah, c'est juste, disons, euh, euh, des études qui sont un petit peu poussées. Euh, Métatron, il à un mot, mais on tomberait. On n'a pas, on n'a pas, comment ça s'appelle, euh, la, la, la tête pour recevoir des instructions pareilles. Et donc, hein, il a donné des, instruc des instructions à travers, disons, des personnages qu'on connaît. Ah, donc, euh, le... On dit que c'est le maître des calendriers, pour moi hein, j'invente rien, hein. mesure, on met il, met, il mesure. Hein. Alors que ce soit Là on parle d'hyperespace, on parle d'astronomie, on parle de mondes naturellement parallèles, mais de mesures, de rythmes, de cycles, ça part pas dans tous les sens avec métatron. Non non non non non, c'est vraiment dans notre temps, dans notre régularité, elle a façon de pouvoir également, comme on dit, avoir la, cette capacité, disons, de s'arrêter, de sanctifier également le temps, de repartir, parce qu'on a des hauts, des bas, et donc euh, c'est un monde de mesures, et aussi, disons, d'élévation euh, spirituelle, tout en étant, disons, bien ancré dans le matériel, étant donné qu'on nous parle, des, des, des, des, on va, je, veux, je vais vous montrer tout ça, on nous parle de mesures. <rire> je parle de Métatron, là, je vous dis franchement, je suis pas bien dans mes bottes, hein, je vous dis, parce que je parle de quelqu'un, d'un ange, euh, euh, franchement, euh, vous voyez un petit peu, quand même, hein, euh, alors, euh, <rire> eh bien, ma foi que j'ai les mots, hein, pour euh, euh, surtout ne, ne, ne pas tordre les choses, les dire le plus simplement possible et le plus clairement possible. Alors, euh, voilà, donc hein, c'est le maître de mesure, hein, un maître des calendriers, c'est le maître fondateur des pyramides, c'est pour ça que toutes ces pyramides nous donnent de telles mesures par rapport au ciel, en haut comme en bas, en haut comme en bas, voyez, elle là, il y a également, disons, j'avais fait la première euh, carte, ma carte à moi, euh, qui disait comme ça, je vais vous montrer, parce que euh, celui-ci, vous voyez, hein, le fameux Hermès, voilà, avec cette fameuse, donc, lettre, qui symbolise tout simplement, disons, le haut et le bas. Mais le haut, dans le sens, disons, astronomique, interespace Hein, voilà, et ce lien, quelque part ici, et nous, on peut se retrouver là, disons, dans ce monde, et on reçoit, disons, une lumière euh, où chacun, disons, peut adapter la réception, disons, d'un message. Vous savez qu'un enfant, il peut qu peut. Euh, chaque, disons, selon, disons, ne peut pas recevoir plus qu'on peut. Chaque, disons, selon, disons, l'éducation ne peut pas recevoir plus qu'on peut. On a nos limites, selon nos qualités, puis notre façon, disons, notre intérêt aussi, parce qu'on est capable d'entendre et puis d'écouter, d'étudier des choses naturellement à partir du moment hein, où ça nous intéresse. Et là, on reprend, disons, quelque part le côté, disons cœur, ou euh, le fait d'aimer, disons, une étude ou quelque chose, waouh, waouh, waouh, c'est vraiment, vraiment, disons, euh, euh, ce, qui, ce qui nous donne, disons, c'est le moteur, hein, naturellement, c'est le moteur, ni plus ni moins. Alors, voyez les deux petites mains, là, en haut et en bas, ça, c'est un, ça, il faut que vous sachiez une chose, hein, euh, à nouveau, hein, ce, cette histoire-là, elle a été reprise, ça sort d'Enoch, hein, en haut comme en bas, via Hermès Trégémiste. Mais là, je veux vous habituer, mais vraiment, pour moi, c'est un vœu pieux. Je veux vous habituer à vous décoller de cette idée que ça, c'est lui. Rien du tout. Je vous ai montré par rapport à la Croix-Gammée que non, non, non, non, ça a été repris l'histoire des pyramides avec les je sais pas quoi des formations et ouais, tout ça a été repris on prend des choses qui sont glorieuses pour s'en attribuer la gloire je vous l'ai dit il faut dépasser maintenant tout ça et comprendre qu'on a un lien spirituel et on a un enseignement qui nous vient non pas des francs-maçons, mais directement, disons, euh, euh, de Métraton. Donc on a une source pure, hein, et cette source pure, naturellement, elle l'a donnée, disons, par là, euh, disons, avec des mesures, le temps et tout, euh, vraiment marqué, disons, déjà au départ euh, dans, pour les pyramides. Mais c'était un peuple qui était éduqué, ça m'est éduqué, mais grave. Et après, c'est tombé, c'est parti, ça a été récupéré. Alors, vous savez, on ne va pas faire, disons, d'histoire là. C'est juste pour vous montrer certaines choses. Alors, maître des calendriers, c'est très bien. Alors là, maintenant, on va partir au calendrier parce que c'est effectivement le maître des calendriers. Alors, je vous fais un petit coucou, hein, comme ça, juste pour vous montrer un petit peu, disons, ce que c'est ce que, que le calendrier. Et comme les gens, en général, ne connaissent pas, ils disent... Vous savez quoi, je vois sur internet même des types qui sont attention, hein, euh, journalistes, tout, qui écrivent et tout, ils savent tout, eux, hein. Et puis ils disent, ouais, la Bible, elle s'est trompée, elle a écrit ça, c'est faux, c'est pas à telle époque, etc., etc. Quelle époque on parle Quel calendrier on parle Quelles sont ses références et tout Ah oh, oui, non, mais c'était pas, disons, à telle époque, c'était plutôt 10 ans avant. Ah, hein, ou 30 ans avant Ou ça a été recopié Enfin, vous voyez un petit peu, mais ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Hein, parce que euh, les comptes, il y en a dix mille. Et si on ne connaît pas, disons, euh, là, le tempo, la mesure dans laquelle ça a été donné, vous pouvez passer autour et autour et autour et faire une tambouille euh, magistrale. Et vous aurez de toute façon, jamais vous pouvez sortir vraiment un brin de vérité qui peut même convaincre, disons, des scientifiques. C'est carré, c'est tenu, c'est fait. Alors, moi, je vous ai choisi, puisque c'est le maître des calendriers, là, je vous ai proposé un petit calendrier pour vous montrer un petit peu. C'est le calendrier, disons, sol et lunaire, qui a été repris, disons, par le peuple hébreu de façon à ce que toujours, disons, le temps disons soit, soit sanctifié disons par rapport au fait hein voilà de euh, façon à ce que par exemple Pâques tout le monde connaît Pâques ça soit toujours au même moment voilà et donc ça soit pas décalé disons dans le temps parce que si c'était euh, ça, ça, ça correspond disons c'est un calendrier et je vais vous le montrer hein. tout de suite comment ça fonctionne d'accord alors on y va on y va on y va alors, vous voyez qu'une un, année solaire, elle est de 365 jours. L'année lunaire, elle est de 354 jours. Donc, chaque année, quelque part, il y a 11 jours, disons, de décalage. Hein, c'est 11 jours de décalage, il faut qu'il se rattrape, hein, quelque part, de façon à ce que, euh, euh, avril ne se retrouve pas à un moment donné, disons, à être en décembre ou quoi que ce soit, euh, disons, par rapport au fait, ça peut pas être... Il faut... Métatron, c'est le maître des calendriers, du rythme, vraiment. Donc, il a posé certaines conditions, un certain calcul également, d'accord Qui ont été retrouvés, qui ont été donnés, disons, au fur et à mesure... Par les prophètes, donc. Et donc, ces fameux 11 jours cumulés, quelque part euh, dans l'année, se rattrapent toujours dans le mois du poisson. Alors, mois du poisson, qu'est-ce que c'est qu'un poisson Là, je vais vous montrer la lettre. Voilà. Poisson, qu'est-ce qu'il a, le poisson et eh bien, figurez-vous que c'est la 19e euh, carte. Voilà. Poisson. Pendant 19 ans, hein, le soleil et la lune cherchent à retrouver, disons, leur cycle commun, tous les 19 ans, et ça se fait dans le mois du poisson qui lui correspond à la 19e lettre. <rire> Si je vous dis ça, c'est que bientôt, on va être en 2019. Et naturellement, pouf, il va y avoir des choses. Et ça va être par rapport au calendrier également. Alors, là, maintenant, là, le soleil court après la lune, regardez. Et qu'est-ce que c'est que le soleil? Eh bien, on voit que tout simplement, c'est la onzième e cartes, d'accord, juste, je vous fais un petit coucou comme ça, disons, avec les cartes, dans le sens où, euh, c'est bizarre, hein? il faut avoir beaucoup de chance, hein? soleil, c'est 11, en bas, ça tombe juste au 19, et tous les 19 ans, oh là là, quand vous rentrez dedans, vous avez compris que vous avez rien compris, puis croyez-moi, ça vous rend euh, tranquille, tranquille, hein? Alors, maintenant, je vais vous casser ma tête sur autre chose. regardez voir. Bon, bon, bon. Alors, je vais vous faire ça, comme ça, si vous voulez, de toutes les façons. Vous pourrez vraiment euh, faire vous-même euh, votre calcul si vous en avez envie. Hein? Voilà, disons, un des calculs, disons, de calendrier et tout pour pouvoir... Euh, quelles sont les choses, donc, puisque Métatron, c'est le maître du temps, maître des calendriers, maître du langage, hein, c'est vraiment, c'est, il est à l'issue de tout, il a donné des tas de choses, disons, pff, le, L'univers chante, on le dit, hein, c'est vrai. Bref, c'est aussi une forme de langage. La musique aussi, c'est un langage. Hein. Euh, les, les, les écritures mathématiques, c'est un langage. Vous voyez, faut pas juste euh, euh, toutes les langues, c'est un langage. Il euh, faut pas juste, disons, euh, les pyramides, c'est un langage. Tout est, tout est langage, mais avec, disons, il y a des normes également, il y a des limites et tout, c'est vrai. Alors, on va regarder ça, disons, par, par rapport, disons, euh, euh, au calendrier, de façon à ce que tous les 19 ans, il récupère systématiquement, donc, euh, sa course, hein, tous les 19 ans, et ça se passe, donc, dans le signe du poisson qui porte la lettre, la 19e lettre. 19, 19, 19, 19, 19. Autant l'année passées, je vous ai dit. Enfin, cette année qui se termine. 18, 18, 18, 18. Là, maintenant, je commence à vous dire 19, 19, 19, 19. Voilà, c'est une habituation, hein, on va dire. Bien, alors... Là, je vous ai dit que le calendrier adamique, il fallait toujours ajouter 3760 ans, disons, à notre année, à nous, euh, civile donc euh, 2018. Donc 3760 plus 2018, ça fait quoi Ça fait 5778. Comme c'est le cycle de 19 ans, regardez. Alors là, je divise par 19 19, faites-le comme ça hein, au stylo parce que vous verrez que si vous faites la calculette vous risquez d'avoir des surprises c'est au stylo qu'il faut le faire attention hein. donc voilà, donc vous avez 57, bon bah 3 fois 19 0, 0, ensuite vous, vous avez 7, vous descendez le 7 enfin je vous fais la petite, le, la petite division à 0, si jamais vous avez oublié on sait jamais, on sait jamais hein. ensuite il reste 78 que vous divisez par 19 ça fait 4, d'accord Et il reste 2. Bien. Alors là, mes amis, maintenant, est-ce que le mois, donc, euh, de 2018, là, 2018, est-ce qu'il y aura dans l'année 12 mois ou 13 mois, il est là le secret du 13e mois que je vous dis en poisson qu'il y a deux soleils. Souvenez-vous, c'est pour ça que Nostradamus, mes amis, si je le trouve ici, je vous l'apporte immédiatement parce que il avait bien sûr. Attendez, voir, oh, je vais le trouver. Le fameux soleil, attendez, je sais où je l'ai trouvé. Ça y est, je l'ai... Vous savez, vous voyez que moi, les choses, elles vivent, elles bougent, elles bougent, elles bougent, elles bougent sans arrêt, hein. D'accord Alors là, je vais vous montrer le fameux signe, donc, du poisson sur les cartes du tarot de Marseille. Et vous allez comprendre pourquoi, vraiment, ce Nostradamus... Eh bien, moi, je peux vous dire une chose. Qui connaissait vraiment son histoire voilà, qu'est-ce qui a marqué là Soleil Vous voyez, et qu'est-ce qu'on voit Deux bonhommes, ça représente un mois double Le mois double, c'est-à-dire, on parle pas de deux jumeaux, disons, qui sont dans un mois et qui sont contents, non, on parle d'un mois, d'une période, disons qui est double et effectivement euh, le poisson reçoit à un moment donné donc tous les deux ans ou tous les trois ans 60 jours voilà 60 jours mes amis et voilà le secret donc du fameux là c'est vous voyez bien que c'est 19 là là là vous voyez bien que c'est 19 enfin vous voyez donc c'est le secret tout simplement du fameux soleil avec la 19e carte de Nostradamus. Voilà, et c'est comme ça qu'on retrouve si oui ou non le mois va avoir un 13e mois en poisson, c'est-à-dire 60 jours, où il n'aura que, disons, 12 mois, et donc euh, en poisson, il n'y aura que 30 jours. Vous voyez, alors là, regardez, je vous ai bien laissé exprès la feuille ici de façon à ce que vous puissiez regarder. Vous prenez l'année, j'en prends une autre là maintenant, je fais un autre modèle. D'accord L'an 2000, voilà, on rajoute 3760. C'est toujours ça, hein Voilà, parce que Adam, il était 3760 avant. Le, la, le calendrier civil, vous voyez, d'accord Donc, on additionne ça, ensuite, ce, cette date, là, ce qui, qui est le calendrier adamique, donc, on le divise par 19, à nouveau, là, il y a le résultat, vous le laissez tomber quelque part, c'est surtout le reste qui intéresse, et quand vous voyez, par exemple, là, il reste 3, Retournez. Voilà, il reste trois, et donc il y avait, donc en 2000, il y avait 13 mois. Voilà, dans le signe des poissons, et dans le calendrier, euh, disons hébreu, adamique, c'est vraiment le calendrier, ce calendrier est encore actuel, tout le temps, tout le temps, il est utilisé constamment, c'est... Un des exemples que je vous donne, vous voyez, donc les mesures, oui, des mesures, effectivement, bah évidemment qu'il faut qu'il faut les qu'il qu faut les garder, il faut les connaître, hein. voyez, regardez, hop là, je vais revenir. Et pourquoi donc je vous fais tout ça hein, Comme je vous l'ai dit au départ, hein, c'est que on va aller bientôt là. En 2019, hein, bientôt en 2019, hein, et en 19, 2019, naturellement, faudra un nouveau, disons, reprendre, disons, un nouveau rythme. Il y a euh, quelque chose de très fort qui est enclenché en ce moment, et disons, 19, c'est le poisson, c'est karmique, on le sait bien, c'est vraiment disons une un, un moment disons quelque part aussi on dit toujours c'est là où les épreuves disons on va arriver je vous fais pas je vous mets pas les trucs disons noirs devant hein mais quand on sait qu'on doit grimper une montagne bah il faut pas euh, disons euh, ne pas disons faire attention moi je fais pas attention à la météo moi ça ne m'intéresse pas moi ça va pas me toucher il y a une chose sur laquelle, vraiment, avec, disons, nombreuses personnes, disons, euh, qui, qui, qui, qui, qui s'occupent, disons, euh, des astres ou de la cabane ou quoi que ce soit, mes amis, <rire> accrochez-vous. Là, le karma, il va ressortir. Que ce soit pour la planète, que ce soit pour les pays, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour n'importe quoi, tout ce que vous pensez avoir mis sous le tapis, il va ressortir. Donc, c'est euh, pas pour euh, vous foutre la trouille pour vous dire « Ah euh, oh ben, euh, quand même !» Non, non, non, non, non, non. C'est pour, disons, euh, comprendre ce problème, se faire aider, demander de l'aide en ce moment, il faut demander de l'aide au ciel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de saletés qui traînent et qui cherchent à vous tirer tous les côtés. Et là, je parle vraiment des très, très basses énergies qui sont en ce moment en dehors et qui commencent petit à petit à, à se déchaîner. Et elles sentent aussi qu'elles ont plus de temps à perdre. Parce qu'il y a une autre énergie extrêmement, disons, lumineuse qui monte. Hein. Et ça, quelque part, ça leur fout la pétoche. Donc, choisissez quelque part le camp de vous éveiller, de votre lumière et tout. Ah oh là là Renforcez-vous comme ça, vous ne ferez pas de mauvais choix. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on n'est pas bien dans sa peau, on n'a que des embrouilles, on n'a que des gens, disons, qui ne valent pas la peine, disons. Et des années après, quand vous voyez ça, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec lui Rien du tout, tu basse, donc tu as rencontré quelqu'un de bas. Niveau, disons, fréquence, voilà. C'est ça, vous comprenez Bien, alors là, je vais maintenant vous laisser ça digérer tout ça, hein, et puis, ma foi, je vous souhaite une euh, très, très, très bonne journée, on est dimanche, ça, je le sais, au moins. <rire> Allez, au revoir, les amis, et à bientôt